J'ai trouvé une terre, terre de châtaigniers un chemin de traverse, un cos bien isolé. J'ai trouvé une place, une place en fleurs, un touchant de terrasse pour passer les heures. J'ai trouvé une pluie, une pluie d'acacia que perce les brebis. Mais pas à pas, j'ai trouvé une chanson où le vent s'amuse me filer le frisson, à y être ma muse Mais parfois je m'ennuie face à la rivière Et j'avoue que j'envis les vies boulevardières Capitale, loin des châtaigniers, des épices sauvages et des trottoirs bondés. Je foule les lieux Qu'ont foulé nos aïeux. Je vois les cimetières des arrières grand mères et je coute aux nuits blanches des façades cossues je cours, me déhanche, déambule dans les rues Je trouve une ville, mais ce ciel gris Ces métros sont des fils qui m'emmènent dans la nuit En oh, telle C'est un grand larcène. Face à la scène immense, je repense ses veines. Je retourne à ma terre, bien loin du métro. Le ciel est si clair. Des bruits de bistrot Je retourne à ma terre Terre de châtaignier. Cette fois c'est clair C'est ici ma cité Doucement je pense à Mon tendre ami Celui qui s'élance Qui va vivre à Paris Paris je t'en prie Dans un an promis Je reviens au pays Doucement je chante pour tracer un fil Casser la distance des montagnes à la ville De ville à Vincennes De la Salette aux Cévennes, Du Mercou à Concorde De Saint-Cloud à Soudorg Des Mourez à Pégal de la chaise à la salle, des glycines à Belleville Moi je veux tracer un fil et doucement je rêve Que me voix le bas, comme une douce trêve, tu les entendras